La dernière partie de, de ce module euh, s'intitule Quel plan pour qui Alors ça va correspondre sur votre euh, sur votre livret d'accompagnement aux diapositives 31 à 41. Donc l'idée c'est vraiment de dire qu'il euh, y a des plans qui sont prévus en fonction des besoins éducatifs particuliers des élèves. Alors juste pour rappel, pour les élèves en situation de handicap qui saisissent la MDMPH, le plan qui leur correspond c'est bien le projet personnalisé de scolarisation, le PPS que nous avons vu précédemment avec les différentes modalités concernant la scolarisation des élèves en situation de handicap. D'autres plans euh, vont correspondre à des besoins éducatifs particuliers, hein, qui ne seront pas forcément liés aux situations de handicap. Et un, un plan, par exemple, c'est ce qu'on appelle le plan d'accueil individualisé ou le PAI. Alors le PAI, il s'adresse à qui Il s'adresse aux élèves qui vont présenter des pathologies chroniques. Euh, par exemple, ça peut être de l'asthme euh, ou autre maladie des intolérances alimentaires, des allergies, etc. Donc là, on est sur un versant médical, donc c'est un document qui va être rédigé, c'est un document écrit que va rédiger le médecin scolaire et qui va être signé par notamment le directeur ou chef d'établissement et puis toutes les personnes qui vont intervenir dans le cadre de ce PAI. Alors, ce PAI, qu'est-ce qu'il va définir Il va définir, par exemple, des aménagements de la scolarité. Pour certains élèves, hein, notamment, qui vont nécessiter beaucoup d'hospitalisation, il, il peut y avoir des aménagements dans la scolarité de l'élève. De la même manière, ça peut être euh, un traitement médical, qui va être mis en place pour l'élève pendant son temps de scolarisation. Hein, si on reprend l'exemple de l'asthme, on voit bien que certains élèves vont devoir à certains moments avoir par exemple une prise de ventoline qui sera donnée à ce moment là par les personnes qui ont signé le, le PAI. Et puis ça peut être aussi un protocole d'urgence. Hein. Alors là je pourrais prendre par exemple bah, les, les intolérances alimentaires, hein, que faire si jamais l'élève a ingéré le, le, le produit pour lequel il présente une intolérance ou alors ça peut être aussi l'épilepsie, que faire en cas d'épilepsie. Donc là dans ce document tout est détaillé pour permettre aux différentes personnes d'intervenir. Je, je rappelle que seul les personnes, normalement, qui sont destinataires ou qui ont signé ce PAI, peuvent intervenir dans ce cadre-là. Le second plan euh, du droit commun, j'allais dire, hein, puisqu'il s'adresse à tous les élèves aussi, euh, c'est euh, le projet personnalisé de réussite éducative, ou le PPRE. Alors, là, l'idée, c'est vraiment de se dire que, euh, quand à la fin d'un cycle, par exemple, on constate que l'élève aura une maîtrise insuffisante de certaines connaissances et de compétences qui seraient attendues à la fin de ce cycle, euh, l'enseignant peut proposer de mettre en place un PPRE. Hein, donc, c'est l'équipe pédagogique et le chef d'établissement. Donc là, c'est interne euh, à l'établissement. vont définir ensemble avec la famille et l'élève. Hein, ils vont formaliser un document. Là aussi, c'est un document écrit qui va permettre de formaliser les pratiques pédagogiques qui vont être mises en place, alors des pratiques pédagogiques différenciées, diversifiées, pour aider cet élève à rattraper, j'allais dire, le, le retard qu'il aurait dans la maîtrise de certaines compétences. Donc ça peut être complètement ciblé uniquement sur un domaine précis de, de compétences. Le dernier plan, c'est ce qu'on appelle le plan d'accompagnement personnalisé ou le PAP. Alors, ce plan, il s'adresse aux élèves pour lesquels un diagnostic de trouble des apprentissages a été posé par un médecin, par un médecin ou par un orthophoniste, je pense notamment à la dyslexie euh, qui pourrait être diagnostiquée par l'orthophoniste. Donc là, on est dans le cadre des troubles 10. Hein, et ce PAP, là aussi c'est un document écrit qui va être formalisé, donc qui est fait euh, avec le chef d'établissement ou le directeur, l'équipe pédagogique, les parents, et euh, le médecin scolaire qui constate qu'il y a bien un trouble spécifique des apprentissages, donc un trouble 10. Alors, à ce moment-là, le document est rempli pour permettre des aménagements et des adaptations pédagogiques. Donc, c'est un document de plusieurs pages, hein, avec des propositions d'aménagement et l'équipe pédagogique, hein, euh, en lien avec la famille et le médecin, vont déterminer quelles adaptations vont être mises en place pour l'élève. Alors ça peut aller d'une adaptation, par exemple, des supports, hein, euh, ça peut être des textes agrandis, ça peut être des photocopies, des textes à trous, et puis ça peut être aussi l'utilisation pour l'élève de son ordinateur, donc là on n'est pas dans le matériel pédagogique adapté mais dans le propre ordinateur d'élève, ça peut être une utilisation en classe de logiciels spécifiques pour aider l'élève dans ses apprentissages. Alors ces différents plans, hein. l'élève en situation de handicap, je rappelle que c'est le PPS, mais certains élèves en situation de handicap qui ont un PPS peuvent aussi avoir un PAI. Par contre, le PPRE et le PAP euh, sont euh, rarement, enfin, ne sont pas associés au PPS. Hein. Ils sont exclusifs. C'est soit, un, par exemple, un PPS, soit un PAP en fonction des besoins de l'élève. Donc, l'idée, c'est vraiment de définir quels sont réellement les besoins de l'élève avant de définir quel plan est nécessaire. Alors, pour euh, détailler un petit peu plus ces différents plans, euh, je vous propose de consulter le document qui euh, est euh, à télécharger sur Internet et nous vous avons précisé les coordonnées pour le télécharger sur votre livret d'accompagnement.